Je vois à courir des types en civil avec des flashballs dans la main et tout. Oh, okay. Qu'est-ce que c'est que ça Et à ce moment-là, mon premier réflexe, c'est pas d'aller vers eux euh, parce que je n'ai pas, euh, voilà, pas trop envie de discuter avec ces gens-là. Du coup, je commence à m'en aller doucement, l'air de rien, comme si j'étais un, un passant dans la rue et je, je traverse le carrefour. Et en fait, ils sont venus directement vers moi et, et du coup, ils me ramènent près de la maison. Ça qui, je crois que c'est celui-là qui m'a remis le jour-même, ouais. Dans les grandes lignes, c'est euh, est connu pour être un membre actif de la mouvance contestataire radicale, euh, reconnu comme étant un leader de cette mouvance, ce qui est très drôle quand on sait que c'est anti hiérarchique notre mouvance, si, elle est, si tant est qu'elle existe. Et notamment, il y a quelques exemples, le fait que j'ai participé à l'organisation du camp anti-autoritaire et anti-nucléaire de Bure, qui était à l'été dernier, et est euh, très active dans les réunions de préparation de la COP21, et donc euh, suit le, la décision qui est de m'assigner à résidence pendant toute la durée de la COP, donc euh, ça prend effet le jour même, donc du 26 novembre jusqu'au 12 décembre, et euh, ça implique un pointage euh, quotidien, trois fois par jour, à 9h le matin, 13h et 19h30, si je me souviens bien, et, euh, ainsi qu'une obligation de rester chez moi de 20h à 6h du matin, tous les jours, et une interdiction euh, de quitter Ivry-sur-Seine, euh, enfin, voilà, la commune où j'habite. Ce qui est plus implicite et pas écrit dans l'assignation résidence, que ça implique aussi une surveillance accrue des euh, agents du renseignement qui euh, sont sur ma gueule euh, aussi souvent que possible. Évidemment, quand tu reçois ce type d'assignation, tu fais un recours au tribunal administratif. Et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur se justifie. C'est là qu'apparaissent les fameuses notes blanches qui sont transmises au, au tribunal administratif. Et c'est là-dedans qu'on découvre que la surveillance, elle existe depuis. Euh, toujours, depuis de longues années, sachant que dans mes notes blanches euh, n'apparaissent que des éléments à charge, à charge, je mets des énormes guillemets, hein, parce que c'est beaucoup de supputations, beaucoup de suppositions, quasiment pas de preuves, euh, on part du principe que euh, les services de renseignement ont forcément raison, et ils ne signent pas leurs documents, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de ni de évidemment, de nom d'agent du renseignement, pas de matricule, même pas le service, et pas de signature, pas de cachet, rien du tout. Quoi. L'important pour eux à ce moment-là, c'est pas de montrer que je, pourrais être, que je suis un criminel ou un délinquant. L'important pour eux, c'est de démontrer qu'il y a suffisamment de soupçons pour supposer que je pourrais être dangereux pendant la COP et pour justifier mon assignation à résidence. C'est assez difficile à vivre, pas parce que l'assignation elle-même est quelque chose d'insurmontable, Bon, euh, pointer trois fois par jour, ça te casse ta journée, tu peux rien faire d'autre. effectivement, ce qui est hyper difficile dans l'assignation réalisance à vivre, c'est la manière dont tu te poses des questions sur tout ce que ça implique, sur les tenants et aboutissants de la chose, pourquoi je suis un des 24 en France. Qu'est-ce qui justifie à un moment donné que je devienne, entre guillemets, euh, l'ennemi public euh, numéro 1, 2 ou 24 Que je le veuille ou non, je suis considéré comme dangereux. Qu'est-ce que je fais de ça que, Comment je vis avec ça Et comment aussi, euh, je ne vis pas tout seul dans ma maison, je vis avec d'autres gens, comment eux, ils vivent la chose, comment ce que je vis moi implique aussi tous ceux de mon entourage d'être euh, sous surveillance, euh, de, euh, à chaque fois qu'ils sortent par la porte de la maison, ils doivent se dire, euh, en fait, euh, on prend photo parce que je vis avec quelqu'un. Euh... Moi, j'ai toujours été militant anti-autoritaire et je considère l'État comme, euh, comme une... une une chose qui ne devrait pas exister, euh, parce, que, euh, parce que je suis euh, contre les rapports de domination et j'estime que, que l'État ne, ne peut pas être autre chose que totalitaire. Et là, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que l'assignation de résidence, c'est la confirmation que l'État, c'est bien euh, quelque chose d'autoritaire et de, de totalitaire, puisqu'ils euh, euh, sont présents non seulement dans la sphère publique, mais là, ça va au-delà. Euh, euh, les services de renseignement sont dans ta maison. Quoi. Ils sont dans ta vie, ils sont dans ta maison, ils sont dans, dans ta vie intime. Du coup, j'ai toujours considéré qu'en fait, euh, ce qu'on considère souvent comme des privilèges euh, et qu'on est content d'avoir, euh, en gros, la CAF, le Pôle emploi et la Sécurité sociale, c'est des outils de contrôle. Du coup, je suis dans une réflexion où déjà, ma vie privée, ma vie intime, mon corps, en fait, il est déjà sous contrôle. Qu'est-ce que ça a changé euh, ça a changé qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont, euh, je pense qu'ils ont insufflé quand même en moi plus de paranoïa et plus de crainte. Donc c'est un peu toute cette euh, idéologie de la peur, et euh, voilà, théoriser le terroriste, hein, puisque je pense que quelque part ils me considèrent que, comme euh, potentiellement terroriste, comme beaucoup de gens euh, de mon milieu. Et du coup, euh, dans cette logique-là, ils ont quelque part gagné, euh, ils ont gagné d'une certaine manière, parce que je conçois ma présence dans l'espace public, et ma participation à un certain nombre d'activités politiques que j'ai toujours eues depuis dix ans, euh, je la considère autrement aujourd'hui, avec beaucoup plus de précautions. Je marche sur des œufs. je suis un peu plus paranoïaque. J'essaye de ne pas le faire vivre à mon entourage, mais... Euh... Je savais que la répression existe, la surveillance existe. Mais aujourd'hui, je me rends compte que euh, je ne peux pas détacher de moi l'idée qu'en en fait, ils sont tout le temps là et qu'ils peuvent être dans mon dos et qu'ils peuvent euh, me surveiller d'une manière particulière. Et ça, ça a changé. Ça a changé dans mon rapport au monde, dans ma confiance dans, aussi dans, dans mes engagements politiques. Comment je peux faire confiance À qui je peux faire confiance on a dit, euh, bon voilà, il y a 200, euh, 200 euh, anarchistes autonomes sur Paris, on va en choper au hasard dedans, euh, qu'on voit particulièrement souvent, et on va les assigner pour prévenir tous les autres. C'est un peu toucher quelques-uns pour faire peur à tous les autres. Donc soit c'est cette logique-là, ce qui me paraît crédible, soit c'est un, un acharnement particulier sur certaines personnes dont je fais partie. Est-ce qu'en en fait on m'a envoyé le signal que, que l'assignation c'est un pas Que la prison c'est... La prison on l'a toujours en tête quand on milite, on se dit toujours « Bon la prison c'est une possibilité, c'est ce qui peut m'arriver si je m'engage trop radicalement, etc. » Mais l'assignation c'est encore autre chose, c'est la prison chez soi, c'est quelque chose de plus... Euh... Je le considère moi comme plus violent psychologiquement. Parce que euh, c'est une manière de te prévenir que euh, ce qui peut t'arriver, peut t'arriver pire. Et moi, je ne sais pas comment l'État va devenir. J'ai l'impression que l'État d'urgence, c'est euh, un élément. Euh, pour moi, il n'y a pas de rupture. Pour moi, il y a une continuité. Et on peut voir réémerger l'État profond qui existait euh, au moment de la guerre d'Algérie, avec euh, le SAC, l'OAS, euh, et des gens qu en fait, euh, qui euh, mènent des opérations extrajudiciaires. Et ça, tu, en fait, tu te dis « non, mais c'est pas possible, on est dans cette espèce d'idéologie progressiste, la société, on va toujours mieux, les gens sont de mieux en mieux dans la société, on a de plus en plus de confort, de démocratie, Du coup, tu te dis pas ce genre de choses, mais moi, je l'ai en tête. Je me dis « un jour, pourquoi pas, euh, si je vais trop loin, en fait, on m'a prévenu, on m'a prévenu en 2015 euh, que peut-être en 2018, si je ferme pas ma gueule d'ici là, et que si je continue sur cette pente-là, bah, je peux me faire péter la gueule, je me suis déjà fait péter la gueule par les agents du renseignement en 2014, pourquoi pas, euh, pourquoi ça pourrait pas aller plus loin par des gens qu'on qu ne pourra pas reconnaître comme des agents du renseignement, des gens dans la rue ici en sortant de chez moi, euh, des inconnus euh, qu'on traitera comme des on dira oui, des voyous, des délinquants, euh, mais en fait ce sera les agents de le police. Euh. Il y a plein de questions comme ça, hein. ça peut paraître absurde de se dire ça euh, quand on est bercé par des discours de, de démocratiques. Euh. Il y a des discours qui tendent à dire que euh, très clairement, tout délinquant euh, peut potentiellement devenir un terroriste. Et ça devient depuis, de plus en plus imprégné dans l'esprit des gens. Délinquance amène au terrorisme. Parce que euh, délinquance te fait faire n'importe quoi, tu n'as pas de cerveau, euh, et tu peux passer euh, de la petite délinquance au crime organisé, du crime organisé au terrorisme. Enfin voilà, c'est un espèce de glissement idéologique et sémantique complètement absurde, mais que, euh, qui est dans la tête euh, des penseurs et des conseillers en sécurité. Euh de l'Élysée et du gouvernement. De toute façon, les résistants ont toujours été terroristes. Les premiers à utiliser le terme terroriste, c'est les Allemands dans l'occupation allemande, qu'on considérait les résistants français comme des terroristes, ils les appelaient les terroristes. À partir du moment où des idéologues qui passent à la télé tous les jours et qui conseillent les politiques parlent de djihadisme vert, on a compris, tu vois, on a compris que voilà, pour eux, il y a une même soupe. Tous ceux qui contestent le pouvoir établi, qu'ils soient euh, issus de l'immigration euh, musulman, un petit peu trop musulman, ou euh, un petit peu trop à gauche, ou un petit peu trop démocrate, que finalement c'est ça le problème, quoi. Euh, et ben voilà, on les met tous dans la même case et ça facilite les choses. En fait, l'assignation à l'église, c'est une magnifique preuve, à un moment donné, que on, on essaye, ils testent, quoi. Ils en prennent 24, ils mettent dans le même tas que les, les musulmans, et ils disent euh, « ça passe ou ça casse ?»« Ça passe. »« C'est passé. » Ça m'attriste qu'en fait, euh, ils réussissent à avoir une emprise sur nos vies en, euh, en nous mettant tous en danger euh, les uns par rapport aux autres, alors qu'on essaye d'être une famille, on partage des, des choses qui sont de l'ordre de la solidarité concrète, de la fraternité et des valeurs que, eux en fait, euh, qui leur sont complètement étrangères. Ils en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils écrivent ça sur des frontons des, de mairie, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quoi. Nous, on sait ce que ça veut dire. Et euh, c'est eux qui nous mettent en danger. Du coup, euh, de pas donner mon prénom, c'est aussi parce que euh, je veux pas donner de prise sur ce que sur ce qui nous inflige, ou au minimum, mais pour, mais il faut en parler, il faut qu'on en parle, et c'est pour ça que je parle C'est euh, contrairement à d'autres qui ne veulent pas parler et je les soutiens totalement. Quoi. Je les pousserai jamais à parler. Quoi. Parce que sortir de, de entre guillemets sortir de l'ombre, euh, c'est augmenter le danger qui, qui nous guette. Quoi.